Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment récupérer les PDF des références que vous avez déjà sauvegardées par ailleurs dans Zotero. J'ai mon collègue Ludovic Kerry qui m'a envoyé quelques références sur les héros dans PubMed. Alors il y a pas mal de choses qui m'intéressent dans ces références, mais souvent il n'y a que la référence et pas le PDF des articles. Dans Zotero, il existe une première fonction intéressante pour récupérer l'article. Je vais sur ma référence, je fais un clic droit. Afficher en ligne. Dans le cas d'une référence qui provient de PubMed, Zotero va m'ouvrir la référence originale dans PubMed. Et si j'ai un peu de chance, en cliquant sur l'icône de l'éditeur en haut à droite, je vais avoir accès à l'article dans son entier. Attention, mise à jour. En octobre 2018 est apparue une nouvelle fonction. Quand vous faites un clic droit sur une référence, vous pouvez toujours l'afficher en ligne, mais vous pouvez aussi demander à Zotero de trouver un PDF disponible. Zotero va alors utiliser le site Unpaywall, dont on parlera un peu plus loin dans la vidéo, pour chercher une version légale Open Access de l'article. Et s'il la trouve, il la rajoute automatiquement attachée à votre référence. Une autre fonction intéressante dans Zotero, vous sélectionnez une référence et vous allez cliquer en haut de la colonne de droite sur la petite flèche verte localisée. Zotero va vous proposer de chercher la référence dans un certain nombre de moteurs de recherche, par exemple dans Google Scholar. Et cela permet parfois d'avoir accès à des PDF que je n'aurais pas retrouvés facilement dans la base de données d'origine. À ce moment-là, les plus exigeants d'entre vous vont me faire la remarque suivante. Elle est bien belle cette liste, mais elle n'est pas très fournie. Une astuce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'aller chercher sur Internet une liste toute faite qui comporte beaucoup plus de moteurs de recherche à intégrer dans Zotero. On va aller sur une page du site github.com et vous tapez l'adresse suivante, B. Viernic. Vous choisissez dans la page la rubrique qui s'appelle « Zotero Tools » et vous allez trouver un fichier qui s'appelle engines.json. On clique en haut à droite sur « Clone or Download ». Vous téléchargez le fichier ZIP. Là, je vais par exemple le mettre sur le bureau de mon ordinateur. J'ouvre mon fichier téléchargé, et à l'intérieur du fichier ZIP, j'ai un répertoire Zotero Tools Master et un fichier engines.json que je vais copier. Ensuite je retourne dans mon Zotero. Je vais aller dans Édition Préférences. Je vais sur l'onglet avancé, le sous-onglet Fichier et Dossier. Je vois ici où Zotero enregistre ses fichiers. Je clique sur Ouvrir le répertoire de données et je retrouve un sous-répertoire qui s'appelle Locate. Et si je l'ouvre, je vais y trouver un fichier engines.json. Je vais y coller le fichier engines que j'ai téléchargé et des IP. Je remplace. Je ferme mon Zotero, je le redémarre. Et maintenant, si je retourne dans Zotero, que je sélectionne une référence d'article et que je retourne cliquer sur le bouton localiser, j'ai désormais accès à toute une liste de moteurs de recherche différents, les trois proposés initialement par Zotero et plein d'autres, plus ou moins intéressants. Par exemple, Unpaywall, qui vous permet de trouver des versions open access et gratuites des articles scientifiques. Voilà, j'espère que cette petite manipulation vous sera utile dans Zotero. A bientôt, ciao, salut I'm